Qu'est-ce qui pousse un homme à réaliser ses rêves Pourquoi certains sont-ils plus déterminés que d'autres Frédéric Paulsen ressemble à ces gentlemen britanniques du 19e siècle. À la manière d'un Phileas Fogg, il a fait le pari, voici 13 ans, d'être le premier homme à toucher les huit pôles que compte la Terre. Les pôles géographiques, magnétiques, géomagnétique et d'inaccessibilité. Quatre dans l'hémisphère nord en Arctique, quatre dans l'hémisphère sud en Antarctique. Les conditions météorologiques de l'Antarctique et l'incertitude qu'elles impliquent poussent les hommes à multiplier les ambitions. Frédéric Paulsen est à la poursuite de son dernier pôle, le magnétique sud. Mais l'astrolabe, le bateau scientifique qu'il a affrété est bloqué dans les glaces de la banquise et doit attendre la débâcle. Alors, Frédéric et son équipe décident de gagner le pôle sud géographique à ski en parcourant le dernier degré, soit 111 km, en 7 ou 8 jours. Frédéric est un homme qui aime partager ses passions. Il ne part jamais seul, préférant s'entourer de compagnons de toutes nationalités. L'accompagne dans cette expédition son fils aîné Jean-Frédéric, trois invités russes, Misha, Dima et Guéna, Thierry, un journaliste suisse, son guide Ben, Christian, le logisticien de ses expéditions, et une alpiniste américaine. Get money and invest in <laughs> <through> this trip. <laughs> Excellent, beautiful, a <laughs> fantastic trip. <laughs> <laughs> yeah. Yeah. Yeah. Marcher par moins 35 degrés. Marcher 5 à 6 heures chaque jour en tirant sa poulka surchargée. Garder un rythme précis afin de ne pas monter le corps en température et risquer le gel. S'abstraire de la monotonie et de la souffrance. Avancer, toujours avancer. Weco on se rend pas compte à quel point il fait froid, en fait, c'est ça le truc. Et euh, là il fait vraiment très très froid. Difficulté, froid. le résultat s'est atteint comme ça, c'est que nous, en tout cas, nous avons débrouillé les risques, les risques que nous avions eu. Avec l'Eldric, je suis prêt je suis à l'intérieur de la terre et je ne suis pas le premier temps avec lui. Je suis à l'intérieur du pôle nord et à l'intérieur du pôle sud. Non seulement il cherche à atteindre ces huit pôles, il va y parvenir, mais il euh, n'y a pas que ça. Il y a les gens avec qui il le fait. Et ça, c'est presque aussi important, si ce n'est plus que le fait d'y aller j'ai un jour un copain qui m'a dit oh Frédéric, il a quand même la chance de t'avoir trouvé parce que tu connais tellement bien la glace, tu as passé tellement de temps sur le... en Arctique ou en Antarctique, tu l'emmènes traverser le détroit de Bering en ULM, puis là moi je lui ai tout simplement répondu euh, est-ce que c'est pas moi qui ai eu le... plutôt la chance de rencontrer Frédéric quoi. Et... <laughs> I would like for you to join me in a toast for Ben, a good friend, a competent a man to have in the field and a real talent. Oh, yes. <laughs> Happy birthday. <laughs> C'est toujours ce qu'il y a de plus dur dans hein ces raids polaires, le réveil. Le but est proche. Demain, l'équipe devrait atteindre le pôle sud. Il est urgent de savoir si l'astrolabe, le bateau scientifique, s'est libéré des glaces de la banquise. D'accord. Bon, c'est déjà pas mal. Ah joli. Ah, oh, c'est une excellente nouvelle. Ok, bah, je vous ouais. laisse euh, en manœuvre et puis je rappellerai euh, ben, un peu plus tard dans la journée. D'accord, bah, je vous laisse le message. Ok, super. Ben, te, te, Tenez bon. Hein. Ouais, <rire> Allez, problème, à, plus tard. à plus tard, au revoir. Au revoir. Une surprise bon, pour Plutôt bonne nouvelle, ouais, ils sont à 5000 de la sortie de la glace. Donc il est en manœuvre, il ne peut pas me prendre, il, il pousse, il pousse. Euh, euh, très bonne nouvelle, 5000 c'est quand même pas beaucoup. Euh, il en restait 15 hier, donc s'ils ont fait 15000 dans la nuit, euh, c'est bien. Euh, très très bon. très très bonne nouvelle. C'est sûr que ça fait euh, très longtemps que n'ai pas été une semaine avec mon père aussi proche. C'est vraiment une bonne opportunité d'échanger beaucoup d'idées avec lui euh, sur euh, mon présent, mon futur. La deuxième c'est aussi de voir un peu où lui il en est euh, dans sa vie et, euh, et ça a permis de, de nous rapprocher de ce point de vue-là. Euh, L'expérience physique, euh, ça, quelque part ça compare un peu aussi et, euh, et c'est sûr qu'on euh, qu se rend compte de, de la force qu'on a. Quoi. Et, et de, de ce qu'on arrive à faire. touché par les témoignages d'affection, Frédéric ne peut s'empêcher de penser qu'il a atteint ce point mythique pour la première fois, il y a déjà dix ans. Après avoir partagé ce moment de joie, on ne s'attarde pas. Frédéric a hâte de rejoindre l'astrolabe. L'astrolabe est parvenu à s'extraire de la glace. Il attend. Pour gagner le bateau, plusieurs rotations d'hélicoptères sont nécessaires. C'est-à-dire qu'il <rire> arrive à faire faire des choses aux logisticiens auxquels, au premier abord, on se dit « c'est bon, c'est du délire, c'est même pas la peine d'y songer ». Et puis, ben non, en y mettant de l'énergie, un peu d'argent, effectivement, souvent, euh, on arrive à monter des choses qui paraissaient complètement impensables euh, au départ. C'est le dernier homme. Frédéric Paulsen est en passe d'atteindre le huitième pôle, de réaliser son rêve, être le premier homme à avoir foulé les huit points mythiques que compte la Terre. Mais c'est loin d'être gagné. L'astrolabe est resté 17 jours bloqué. On a mis 6 de plus pour venir chercher Frédéric. Et, durant la nuit, une nouvelle bande de packs s'est formée qui menace d'immobiliser le bateau. Il faut vite prendre le large. Et combien de temps, Frédéric, en tout encore le premier et le dernier On a commencé en 89, ça fait bientôt 13 ans. En 99 En 99, 80, L'astrolabe est passé. Mille après mille, on progresse vers le nord. Le 26 janvier 2013, à 12h15, Frédéric Paulsen gagne son pari. Le pôle magnétique sud est atteint par 64 degrés une minute de latitude sud et 136 degrés 58 minutes de longitude est. Arriver, c'est une sorte agir au lieu de... Euh... Euh, on a quand même eu ce rêve-là, on a agi, on est arrivé. C'est quelque chose. Il faut trouver des autres rêves. C'est vrai. Il y a des à la rame ouais. ici, c'est compliqué. Ah, tu veux faire ça par les moyens euh, ouais, à pied Il y a quelle profondeur euh, profondeur ici Ah, intéressant. Euh, je regarde. Mon sondeur, de euh, ne sera, sera pas bon. Parce qu'il faut euh, dans la réalité, toucher le fond, sinon ça compte pas. Frédéric fait référence à la vraie position du pôle magnétique, c'est-à-dire au fond de l'océan. Il a lui-même réalisé en 2007 la première plongée au pôle Nord, en bâtiscaf, par plus de 4000 mètres de fond. Après 13 années d'efforts, d'échecs et de réussites, avec ce huitième pôle, le rêve devient réalité. Mais Frédéric ne songe-t-il pas déjà à d'autres aventures